Volkswagen a présenté la nouvelle Polo GTI Alia 2021 de Munich. Il a instantanément attiré beaucoup d'attention grâce à un style de conception emprunté à la nouvelle Golf de 8e génération. La nouvelle Polo GTI a beaucoup à offrir pour le prix et est l'une des trappes chaudes les plus vendues sur le marché marocain. Design extérieur L'année modèle 2022 des voitures Volkswagen, actuelle bénéficie d'importantes améliorations visuelles par rapport au modèle précédent, tout comme la gamme Polo. Semblable à la Golf, la conception des phares à matrice LED culite semble agressive avec le nouveau DRL élégant traversant la barre transversale du radiateur de calandre. La grille d'admission a été repensée et présente désormais des motifs en nid d'abeille similaires à ceux de la Golf. Les feux arrière à l'aide dessinée sont un peu étirés vers le milieu pour créer le flux spectaculaire des clignotants. L'aileron arrière et le double échappement chromé s'ajoutent au langage du design sportif. Volkswagen a mis en évidence la garniture GTI avec le logo sur la calandre avec des accents rouges qui l'entourent. De 0 à 100 en seulement 6,7 secondes. La même chose porte sur, les coteries à l'arrière où elle se trouve juste en dessous des initiales Volkswagen. Un ensemble de jantes en alliage de 17 pouces est livré en standard mais peut être mis à niveau vers des jantes de 18 pouces. En termes de dimension hors-tout, la GTI partage la plupart des chiffres avec la Polo ordinaire. À l'exception de la hauteur qui est légèrement inférieure à 56,6 pouces en dehors de cela la longueur de 160,3 pouces la hauteur de 68,9 pouces et l'empattement de 109 pouces sont identiques à la polo ordinaire voici quelques-uns des points forts extérieurs de la volkswagen polo gti 2022 phares à matrice led au grid gris design jantes alliage 17 pouces deux découpes d'échappement chromées. Accent rouge sur les freins. Caractéristiques intérieures et fonctionnalités, tout comme l'extérieur. Volkswagen a apporté des améliorations substantielles à l'intérieur. Le tableau de Bordeaux au toucher n'est pas entièrement repensé. Mais une partie de celui-ci donne l'impression qu'il l'est. En particulier les accents rouges couvrant le milieu et s'étendant jusqu'au panneau de porte. L'écran tactile de 8,0 pouces est livré en standard mais un écran de 9,2 pouces est disponible et ils sont légèrement inclinés vers le conducteur pour une meilleure commodité. Les sièges sont en simili cuir recouvert du motif à carreaux Clark comme l'appelle Volkswagen. Mais ils offrent une sensation et un look exceptionnel. Les sièges sport avant offrent un réglage électrique à plusieurs niveaux avec des options de chauffage. Les petites berlines ne sont pas les meilleures pour transporter des personnes et cela continue avec la nouvelle Polo GTI 2022 ne vous méprenez pas l'espace est suffisant pour une utilisation en ville et la cabine peut accueillir jusqu'à 5 personnes en même temps la première rangée a suffisamment d'espace pour la tête et les jambes avec jusqu'à 40,1 pouces et 41,0 pouces respectivement l'arrière a un dégagement décent pour la tête et les épaules mais le dégagement pour les jambes de 32,4 pouces rendra les personnes plus grandes inconfortables en dehors de cela L'espace est suffisant pour les déplacements en ville et même pour les achats, avec 14,6 pieds cubes d'espace de démarrage. Cela étant dit, notons les caractéristiques intérieures importantes de la Polo GTI 2022. Performance et maniabilité. La Volkswagen Polo GTI 2022, alimentée par le même vieux 4 cylindres en ligne turbo-compressé TSI de 2,0 litres, qui a été au cœur des Polo et Golf GTI. Contrairement à la Golf GTI, L'Apollo développe 204 chevaux et 236 livres-pieds, 320, parfaitement au corps léger et à la petite taille. Comme ses prédécesseurs, l'Apollo GTI ne passe que par les roues avant et reçoit de série une boîte DSG à 7 rapports pour des changements de vitesse sans effort. Mais il n'y a pas d'option pour la transmission manuelle. Le moteur donne du pep avec tant de couple en seulement 1500 tours et c'est la nature du 2,0 litres depuis son introduction. La maniabilité de l'Apollo GTI est tellement meilleure maintenant qu'elle bénéficie du blocage de différentiel électronique XDS pour une meilleure traction dans les virages. L'essai fonctionne comme un charme sans trop intervenir, ce qui peut gâcher le plaisir. Les modes de conduite incluent éco, individuel, normal et sport. Le mode éco prend le contrôle de la réponse de l'accélérateur avec la climatisation intérieure pour servir une meilleure économie. Celui individuel est configurable par le pilote. Le mode sport modifie le caractère du moteur et le rend plus sensible à la réponse de l'accélérateur avec une soupape d'échappement ouverte qui a un son incroyable. La direction est précise et légère avec une rétroaction adéquate. Le profil de suspension légèrement plus rigide facilite l'entrée et la sortie des virages. La plateforme MQB adoptée pour assurer la rigidité et la stabilité à grande vitesse de la Polo GTI Sécurité commodité. Comme mentionné précédemment, la plateforme MQB absorbe désormais davantage les chocs et se classe en bonne place dans les tests de sécurité. Cela dit, la Polo précédente a réservé jusqu'à 4 étoiles au test de collision globale NCAP. Nous espérons que la nouvelle Polo fonctionnera mieux car Volkswagen a chargé la Polo GTI de nombreuses fonctionnalités, d'assistance à la conduite, notamment l'assistance à la conduite semi-autonomique UDREV. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de sécurité disponibles avec l'Apollo GTI. Contrôle de stabilité électronique. Assistance au freinage d'urgence. Aide au maintien de voie. Surveillance des angles morts. Système de sécurité post-collision. Régulateur de vitesse adaptatif. Aide au stationnement. Système de protection proactive des occupants. Système d'alerte conducteur. Alerte de circulation transversale arrière. Bien sûr, je veux dire que les mises à niveau sont sûrement celles dont il avait besoin. Avec Volkswagen retroussant les manches et mettant à niveau la technologie globale de sa gamme, il est difficile pour rien d'effort de faire face. Ces dernières entreprises offrent des hauts tâches d'un bon rapport qualité-prix. Mais la liste des fonctionnalités vient de s'alourdir dans la Volkswagen. Si vous êtes en Maroc et que vous voulez une voiture compacte avec des performances adéquates, alors, l'Apollo GTI 2022 est celle qu'il vous faut grâce à sa fiabilité accrue et une bonne dose de pérennité. La test de collision Euro NCAP cap la Volkswagen Polo n'est pas seulement une berline populaire au Maroc, mais également sur les marchés étrangers. La voiture est connue pour ses dimensions compactes, mais ses caractéristiques sportives est certainement l'une des voitures de conducteur les plus abordables. Alors qu'au Maroc, l'Apollo approche de la fin de sa course, la Berlin sportive continue d'être très performante à l'étranger en fait la maroc spec polo n'a reçu aucune mise à niveau significative depuis son lancement dans le pays il y a environ 12 ans alors que son cousin international a reçu plusieurs mises à jour au cours de cette période polo au maroc est basé sur le modèle de la génération précédente qui a reçu une cote de sécurité 4 étoiles remarquable de global nca en 2014 VW Polo, cote de sécurité 5 étoiles à euro en cap la Polo de nouvelle génération disponible à la vente dans toute l'Europe a dépassé son prédécesseur et a obtenu une impressionnante cote de sécurité de 5 étoiles à l'euro NCAP. -E la Citadine a obtenu 35,9 points sur 38 en matière de protection contre l'occupation des adultes, ce qui se traduit par 94%. D'autres... par